Je savais que je voulais créer quelque chose sur l'IFU, j'ai l'envie de créer quelque chose sur l'IFU pour créer de l'emploi et essayer aussi de montrer à nos jeunes diplômés de l'IFU et même des autres îles, Marais ou VA, qu'on peut créer, qu'il y a toujours une possibilité. C'est juste qu'il faut avoir l'envie et voilà, il faut garder tout ça, cette ténacité qu'on a. On a toujours la citation du grand chef de, de Wetz qui dit qu'on n'a pas, qu pas les ressources minières, mais nous, on a les ressources humaines. Et justement, c'est ça qui, qui, peut, qui peut nous faire sortir en fait, de cet de cette exode des îles quoi, vers, vers la capitale, ici, à Nouméa. C'est l'une des, des ambitions de de ma thèse, de faire une thèse qui puisse servir et qui puisse contribuer à, à ma petite échelle. Je ne dis pas que je vais tout solutionner, mais à, c est, c est, pour moi c'est une contribution pour aider à, à, à reconnaître, valoriser la médecine kanak valoriser le système de santé kanak tel qu'il est tel qu'on le conçoit et tel qu'on le mobilise, parce que ça n'est pas fait jusqu'à présent. Dans, dans le domaine de l'éducation, dans l'enseignement, les, les fondamentaux de la culture kanak sont enseignés les fondamentaux de la santé en milieu kanak ne sont pas considérés dans le système de santé. Que ce soit l'un ou l'autre, ces recherches vont servir au développement, de la construction de ce pays. Et pas uniquement pour la, pour la Nouvelle-Calédonie, mais ça, ça va aussi rayonner. Et quand on voit le, le développement, par exemple, de, de nos partenaires de Vanuatu et des pays voisins, c'est des, des choses qui, euh, qui pourront euh, apporter pour le développement de la région. Parents, mes grands-parents me, me parlaient tout le temps de plantes, euh, les vertus, pourquoi on utilise les plantes, etc. Et petit à petit, ça, ça a fait son, son chemin. Donc après mon DEA, j'ai voulu continuer mes recherches dans les, dans les plantes et dans les plantes médicinales de, de Nouvelle-Calédonie. Après mes études en métropole, donc j'avais une opportunité vraiment de postuler sur un poste de maître de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, parce que je voulais vraiment transmettre ce que j'ai appris aux jeunes de ce territoire. Puis surtout que chez nous, il y a ce symbole qui est important. Ce symbole, quand, quand tu es l'aîné, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important pour les jeunes quand ils voient que tu as, tu as fait ce chemin-là. Donc ils ont envie de... D'être sur, sur tes pas quoi, pour, pour, pour faire autant que toi et voir mieux que toi. C'est donc, voilà. donc, pour ça que je voulais vraiment faire ce métier d'enseignant-chercheur. Je donnais des cours de, de chimie euh, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et euh, je faisais ma recherche euh, au centre IRD jusqu'au jour où euh, j'ai fait la connaissance de Sophie, de Sophie Bonnet qui est dans l'équipe, dans l'UMR MIO. Contacté par les chimistes des substances naturelles qui travaillaient à Nouméa sur des, la recherche de substances potentiellement valorisables dans les végétaux terrestres de Nouvelle-Calédonie. Et on a eu l'idée de commencer à regarder ensemble ce que pouvaient contenir ces micro-algues isolées du Pacifique Sud que l'on avait commencé à, à mettre dans une banque, une souchothèque de, de micro-algues. Elle me disait Écoute, Édouard, euh... Avec, euh, si tu t'intéresses avec tes collègues de l'université, on a un jeune de l'IFU, qui, qui est Merck, hein, qui, Merck, qui, euh, qui a fait son, son master avec moi et qui, euh, qui veut se lancer sur une thèse sur les, les algues, les, les cyanobactéries. Je te dis, mais il n'y a, a, a pas de souci. Euh, moi, je, suis du, euh, je travaille sur le milieu terrestre, mais euh, sur, le, sur le milieu marin, les techniques d'extraction, de purification des produits, des compositions chimiques, c'est exactement la même chose, donc il n'y a, a pas de problème. C'est comme ça qu'a qu germé l'idée de la thèse de, de ces micro en réalité, ce sont des cyanobactéries, hein, donc des bactéries photosynthétiques. Il y a plusieurs euh, types hein, qui existent, euh, notamment, il y a deux grandes formes. Des formes qui sont unicellulaires, donc ce sont des cellules, qui sont rondes ou ovales, et des formes qui sont filamenteuses, donc qui font des longs filaments, qui peuvent s'agréger entre eux et former des, des colonies. Certaines, on peut les même les voir à l'œil nu, elles, elles font des, des efflorescences, des blooms à la surface du lagon ou de, de l'océan, on les appelle Trichodesmium, elles sont vraiment très, très répandues dans le Pacifique Sud. Pendant ma première année de master en fait j'ai eu euh, euh, j'ai eu une petite fille j'ai eu une petite fille et en fait à l'issue de ce master 2 bah, je pensais directement euh, chercher faire enfin, rentrer dans la vie active pour, euh, bah, pour subvenir à ses besoins quoi et et j'ai cherché, j'ai commencé à chercher en fait avec, euh, avec ce qui correspondait en fait à, mon, à mon diplôme. Enfin, je suis resté euh, peut-être sept mois en tribu. C'est un cousin de ma tribu, il s'appelle Charlie Zango. Bah, du coup, lui, il avait réalisé aussi également une thèse de doctorat avec l'IAC. Et il m'a vu sortir des champs et il était, on va dire, il était en colère par rapport à mon par rapport à mon diplôme de master sur les, sur, en microbiologie où il disait que je ne mettais pas en valeur en fait ce diplôme pour l'avenir pour du pays, pour l'avenir de notre île, et c'était quelqu'un qui nous encourageait tout le temps dans les études, il nous poussait tout le temps. Quand je lui ai dit qu'il y avait potentialité de faire une thèse de doctorat, il m'a tout de suite encouragé justement à, à aller dans cette voie en fait de thèse de, de doctorat. Il m'a dit que c'est vrai que la, la vie tribale c'est bien, il y a des gens qui sont faits pour vivre, enfin pour, pour, pour faire vivre notre coutume et de, de vivre à, à la tribu. Et du coup, il me disait que nous, justement, on n'a on a pas beaucoup de, de gens en fait, dans, qui, en, qui, qui sont allés loin dans les études et c'est à nous de montrer, montrer l'exemple, justement de montrer la route à, aux petits frères et petites sœurs qui vont venir après. On a un peu un devoir de grands frères. Monsieur naoya oui' son, bah, son rôle il a été important parce que euh, bah, en tant que kanak en fait il connaît les les, les barrières que l'on doit franchir pendant la thèse de doctorat mais c'est vrai que nous en tant que Kanak on devait jongler entre la vie familiale c'est à dire la vie coutumière entre les deuils les, les mariages on a un, un de, on a une responsabilité d'être présent pour tous ces, tous ces aspects là je lui ai dit tout de suite hein, que il fallait que je sois autant présent dans la, vie, dans la vie, familiale, la vie coutumière et la vie de recherche. Je l'ai eu aussi en prof à l'université, en prof de, de chimie, et ben, de voir, euh, c'est vrai, de voir un vieux de l'IFU, enfin un vieux, voilà, de voir un vieux de l'IFU en tant que prof à l'université, doctorat, maître de conférence, quand on le voyait, nous on se disait déjà que c'est possible. Dans le cadre de la thèse d'Emery, il y avait un volet fondamental et un volet qui était plus appliqué sur la recherche d'un potentiel de valorisation dans ces, dans ces souches isolées du Pacifique Sud. Donc on connaissait rien, il n'y avait rien qui avait été fait dans, sur le sujet. Donc on a commencé à défricher, on a commencé à regarder tous azimuts, s'il y avait des effets antibiotiques, antioxydants, enzymatiques, contre le vieillissement cutané. Les résultats, ils ont montré qu'il y a un potentiel en fait, sur les organismes, sur, sur les cyanobactéries hein, qu'on retrouve en grand nombre ici dans le lagon calédonien, notamment justement dans le domaine du, du cosmétique. Quand on lui demandait avec Édouard Naouya, comment tu envisages ton futur Il faudrait que tu anticipes ce que tu veux faire. Et rapidement, il s'est dit, mon futur, c'est d'aider mon pays. Et il a eu cette idée de, de, de monter une entreprise innovante ou start-up. Après de longues discussions avec M. Naouya, et également avec les gens du service environnement de la, la province des Illoyautés, l'idée de projet de création d'entreprise, de production de micro-algues et d'extraction destinée au secteur du cosmétique, il est tout de suite apparu. Très tôt, hein, et, et la province des îles, il, il, il a tout de suite adhéré. Donc, je vous montre ici quelques exemples de micro ici, des lagons calédoniens, vus en microscopie. Et alors, sur ces extraits-là, là, on les maintient en petit volume. Et ensuite, Emery, qui fait son doctorat ici, les cultive en plus grand volume. Mais il peut vous en dire un mot pour vous dire ce qu'il fait ensuite au niveau valorisation. Je vais, je vais les récolter, je vais faire une extraction chimique. Là, c'est mon travail avec euh, M. Naouya. Et en fait, je vais à partir de, des extractions chimiques. On est arrivé à discuter avec la province des îles hein, sur, le, sur le projet. Euh, la province des îles est intéressée par son profil. Ils ont tout de suite adhéré au projet de, de MRIC, c'est-à-dire après sa thèse, euh, voir comment lui, il peut, euh, avec nous, avec moi et puis Sophie et Fabrice Collin, puisqu'il est dans l'équipe dans projet, monter cette, cette start-up sur les, le développement de la filière cyanobactéries dans la province des îles. Petit à petit, avec Edouard, ils ont pris des contacts aux îles Loyauté, avec la province des îles, donc les institutions qui ont soutenu Emric et lui ont proposé de transformer l'essai scientifique des premiers résultats encourageant qu'il avait obtenu dans le cadre de sa thèse et de transformer l'essai dans le cadre d'un post-doc de deux ans, qui a été augmenté d'une troisième année du fait de la, de la pandémie. Et aujourd'hui, euh, il est en discussion avec la province pour euh, essayer de trouver un cadre économique euh, à la création de son, de son entreprise. Il a également rejoint l'incubateur de Nouvelle-Calédonie qui l'aide dans sa maturation euh, euh, sur les aspects euh, non scientifiques, on va dire. En milieu canac, la bonne santé, ça consiste à un équilibre entre les relations de l'homme avec d'autres humains, mais aussi avec les éléments non humains. Il y a l'individu, il y a la nature et la société. Être en bonne santé, ça consiste à être en interrelation entre ces trois éléments-là. L'harmonie, en fait, ou l'équilibre, ou le bien-être, ou le bien-vivre de ce système-là, il est régi par des lois, des règles. Ce qui m'a fasciné dans la, dans la médecine kanak, ou de manière générale, dans la manière dont on considère notre santé, c'est des pratiques qui nous ont, qui nous ont permis d'être toujours là aujourd'hui. Ce qui m'a un peu froissé ou ce qui m'a questionné un peu, c'est le fait qu'on délaisse beaucoup de pratiques. On, on, on désinvestit des, des, des pratiques préventives, qui participent à, à entretenir, comme je disais, notre capital santé, au profit d'une, de, de les délaisser, de quelque part négliger notre santé, mais aussi de, de courir chez le médecin. Je donnais l'exemple du Doliprane. On dirait qu'on a peur de tout le temps être malade de voir, et du coup on est tout le temps avec ce comprimé sur soi. Et donc à partir de là, j'avais ces questionnements-là et, et j'en ai parlé avec Edouard Parce qu'Edouard c'était un peu une référence dans le domaine de l'étude de la, de la pharmacopée Kanak. Euh, moi quand j'étais à l'université, c'était mon prof d'université, je l'avais rencontré, j'avais échangé avec lui sur, euh, sur les travaux qu'il faisait. Mais c'est quelqu'un qui est chimiste et qui sur la partie chimique de l'utilisation de nos, de nos plantes médicinales. Et puis moi j'ai eu un parcours aussi en biologie, enfin, j'ai fait la licence à l'université en biologie et tout. Et je, Pour moi, c est, c est, la, la, la conception kanak de la maladie, elle considérait aussi euh, tout un aspect social de relation avec euh, les plantes que pour moi et sa nécessité de creuser un peu plus. Et en échangeant toujours avec Édouard et Catherine, avec qui j'ai fait mon stage de master, ils m'ont ainsi poussé à me mettre en thèse enfin, pour dire que c'est un, un questionnement qu'il faut approfondir et que le, le, le cadre de la thèse me permet d'approfondir ce questionnement-là. Tu as mis en avant la question de l'absence de guérisseurs et de présence de dispensaires lorsque tu nous expliquais le chapitre 2. Et en fait, c'est le cœur du chapitre 3, ça et donc c'est ainsi que j'ai commencé euh, ma thèse avec Édouard euh, avec et Catherine. Ça fait vraiment partie de, de mes missions, euh, de former à la recherche par la recherche les gens de l'endroit où je travaille. Mmh. Athénale, elle en est là aujourd'hui parce qu'elle a construit son chemin depuis vraiment plusieurs années, pas seulement le temps de la thèse. Elle est venue en stage de master avec moi sur des questions autres, pas liées à la santé, mais liées au lien à l'environnement et aux transformations des pratiques. Et ensuite, elle a construit son projet de thèse, accompagnée d'Edouard et moi. Et, et donc, elle a construit son, son chemin euh, en le nourrissant au fur et à mesure de ses expériences pour pouvoir mener à bien son, son travail de thèse, qui est une recherche doctorale sur la santé en milieu kanak. Donc ça, c'est vraiment sur la première partie, la, la spiritualité, parce que le domaine de la santé, il relève aussi de la spiritualité, donc euh, exposer ce que c'est ce que, que la spiritualité, les esprits, le, les entités spirituelles et détenteurs de pouvoir spirituel voilà toute tout cet, cet aspect là pour poser un peu les bases de, de la compréhension finalement de mm -hmm. ce que c'est que la, la santé en milieu can c'est dans un premier chapitre et ces métiers de soignants, ou les détenteurs de pouvoir ils sont moins sont moins relevés dans l'organisation de la chefferie mm -hmm. et du coup ben voilà ce sont des ce sont des comment on dit ça des conséquences quelque part de, de bou bouleversement qui a pu y avoir au sein des sociétés une importante recherche fondamentale qui est menée sur les évolutions euh, des, des, de la manière de se soigner en milieu kanak, euh, en empruntant euh, différentes options, euh, que ce soit dispensaire, hôpital, ou guérisseur, ou, ou maman euh, qui soigne, etc. Donc, le travail d'Athéna, en comprenant plus finement ce qui se joue dans la tête des gens, dans leur manière de, de, de, de trouver leur chemin pour être en bonne santé, eh bien, elle pourra donner des clés aux collectivités qui ont en charge la santé en particulier, donc au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des provinces ou au niveau d'autres institutions. Donc là, on a vraiment le chemin au complet d'une recherche fondamentale de qualité qui va avoir un objectif opérationnel utile aux collectivités publiques. Dès le début de la thèse j'avais l'ambition d'apporter ma, humblement ma pierre à l'édifice dans la construction du pays. et Je l'ai toujours maintenue en, en, en travaillant toutes ces trois années de thèse. Je me suis dit bon, il faut que cette thèse elle puisse servir, notamment pour les, les politiques de santé publique. En plus, quand je commençais ma thèse, on avait euh, le plan d'OCAMO qui émergeait aussi et qui voulait euh, un peu euh, faire évoluer le système de santé en étant plus en phase avec la vie des Calédoniens. Donc ça m'a donné aussi un peu euh, cette, euh, cette possibilité d'avoir une, une ambition, une portée opérationnelle à mon travail. Et c'est ce que je fais dans, la, dans ma rédaction, en fait, je me, je me dis tout le temps, dans, dans la manière dont j'ai ma thèse, que dis-toi que ces personnes, des personnes, des institutions euh, qui décident de comment est-ce que le, le système de santé va fonctionner, des réformes et tout, ils vont lire ta thèse et que ça va les aider à com mieux comprendre la médecine, euh, médecine canac ou comment les gens, ils, ils appréhendent leur santé et ils la soignent. Donc euh, oui... Euh, oui, dès le départ, moi, ma thèse a l'ambition de pouvoir servir et notamment euh, à faire euh, intégrer, reconnaître, valoriser le système de santé euh, kanak, dans le système de santé euh, calédonien, en fait. Et oui, on n'arrive pas à notre position, on ne s'intéresse pas aux autres, je pense, et on n'y reste pas si on n'a pas envie de, avec humilité et respect toujours, et ça c'est des termes qui sont très très employés ici, de, de, de partager ce, qui, ce que les gens souhaitent voir partager de leurs pratiques, de leur savoir Et nous, notre travail, et le travail d'Athéna aussi du coin, hein, notre travail, il est d'identifier de, de, ce qui est le plus marquant sur le terrain, ce qui caractérise le mieux ce qu'on est en train d'étudier et qui mérite ensuite d'être partagé. Et quand on va jusqu'à l'opérationnel, on ne va pas tout raconter ce qu'on a compris. Par contre, on va ressortir les éléments clés qui, on l'espère, peuvent servir euh, à l'ajustement de la politique publique. En, en, en milieu canac, le l'événement est interpellant. C'est-à-dire que c'est un problème qui va venir interpeller, une situation, un fait, un drame. À partir du moment où tu es interpellé par quelque chose, tu vas te, te questionner s'il n'y a pas quelque chose qu'on a mal fait ou si on n'a pas enfreint certaines règles. C'est la persistance du problème. Le fait que, ok, ça y est, j'ai résolu ce problème-là, je vais le gérer tel qu'il se présente, mais il va se reformuler d'une autre manière. On a une notion en Tchad qui dit le ouagne, le c'est-à-dire qu'on est poisseux, où il y a quelque chose, il y a, il y a une accumulation de phénomènes, de problèmes. À un moment ou à un autre, les gens, euh, ils vont se questionner, ils vont se questionner pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait que, que mon problème, il persiste. Un problème, il vient, il vient, il vient dire quelque chose. Il faut chercher pourquoi. Il faut chercher pourquoi. Il faut entrer dans une quête de, de sens. On vit pas tout seul. On vit entouré de notre environnement, entouré des gens qui sont autour de nous. Donc forcément, il faut chercher aussi l'origine de ce qui nous arrive dans dans le milieu dans lequel on vit. Et des fois, ça remonte très, très loin. C'est vraiment des choses qu'on hérite aussi de. C'est peut-être pas nous à l'échelle de notre vie, mais à l'échelle de nos parents et de nos grands-parents. Et le changement, c'est que ça se fait de manière moins systématique. Ça se fait sur une temporalité plus grande. Mais la thèse montre qu'après euh, trois années de travail, euh, cette quête de sens est toujours présente. Quand je reviens sur, euh, sur l'IFU sur euh, ou sur les îles, ou quand je vais me, me promener sur la Grande Terre... Hein, donc, euh, euh j'ai toujours plaisir à, à regarder, à voir les plantes à les, avec un œil nouveau, puisque avec les, les connaissances que j'ai, euh, bon, je connais telle ou telle plante, je sais de, que, ben, la composition de telle ou telle plante, mais avec quand même un regret que euh, les connaissances euh, sur ces savoirs liés euh, aux usages des plantes. Euh, se perd petit à petit. Et euh, si on ne fait pas ce qu'il faut maintenant, eh bien, ces, ces connaissances vont se perdre. Et le travail que fait Athéna hein, sur, la, sur la, la médecine traditionnelle, eh, participe, ce travail va participer à, à, à sauvegarder ce patrimoine et à perpétuer ces savoirs euh, pour les générations futures. Eh bien, ces, ces, ces pratiques-là, elles sont toujours là et elles se font moins... Elles, elles se voient moins de premier abord, mais en fait, quand, justement, quand tu questionnes les, les itinéraires du soin, tu vois que, ah oui, mais sur d'autres temporalités, oui, les gens, ils, ils utilisent... Ils seront, ils, ils, ce qui a changé, c'est que c'est moins systématique qu'avant, mais c'est toujours là. Il y a beaucoup plus d'étudiants d'ici qui font des formations euh, euh, sur des disciplines euh, de sciences dures que sur des disciplines de sciences sociales. Et pour autant, il y a énormément de travail à faire en, en sciences sociales et en anthropologie en particulier. Et donc, euh, avoir Athéna dans l'équipe et pouvoir l'accompagner, ben... Peut-être c'est elle qui sera euh, chercheuse euh, à l'IRD ou euh, maître de conférences à l'université ou, euh, ou à son compte pour pouvoir euh, répondre à des, à des, à des questionnements euh, que se posent les, les, les collectivités publiques par exemple. Et bah, c'est important que ce soit des gens d'ici qui, euh, qui puissent faire ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'apprécie beaucoup de faire avec, euh, avec Athéna. L'enseignement que j'en tire, c'est que dès qu'on a commencé à chercher, on a trouvé des activités. Et on a cherché euh, sur un angle tout à fait étroit. Et le spectre de recherche est beaucoup plus large. Euh, et je pense que cette, cette souche au tech euh, de, de, de micro-algues du Pacifique Sud, alors du lagon, mais également de l'océan Hauturier, euh, a un potentiel, je pense, absolument incroyable, euh, voilà, qui reste à découvrir. qui m'a beaucoup incité aussi à faire de longues études, c'était le, le fait que mes parents, et surtout ma mère, n'a en fait, pas, pas eu ce, le privilège de continuer ses études. Elle me racontait avant, euh, elle était très bonne élève, hein, elle est avec ses frères, ses, ses cousins, sur Yengen, et que souvent, il y avait un, elle me racontait il y avait un type d'apartheid à, à l'école sur Yengen, où, même en étant première de la classe, on les orientait tout de suite et dans la professionnalisation, mais nous on fait partie d'une nouvelle génération on a, les, on a différents outils maintenant disponibles. On peut aller loin dans les études pour participer justement au développement de la Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, ces travaux-là, c'est un, un peu un petit clin d'œil pour, pour, pour l'ancienne génération et surtout pour mes parents.